Un ah ouais. Bon donc. Bon euh, mmh. voilà, ça, ça va Essaye ah, oui. l'autre. Ouais. Bon bah donc euh, vous remercie d'être venus euh, oui. nombreux ce matin. Oui. Euh, donc euh, donc voilà alors on est convoqué au commissariat huit personnes et responsables associatifs de de, donc, euh, de huit associations, non, de, pardon, de six associations, et euh, qui sont, euh, donc, euh, euh, Solidarité Wilson, ouais, je sais, Solidarité Wilson, euh, euh, Paris d'exil, Utopia 56, les enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, et droit au logement. Voilà, donc... Euh, c'est le, le, des, des, des responsables de ces cinq euh, associations euh, qui sont convoqués donc pour de prétendues euh, dégradations et violences lors de l'occupation euh, de l'Hôtel de, de Dieu. Ouais, on y va. <rire> ah, ah. Voilà, donc euh, nous sommes convoqués euh, les représentants de cinq associations, ça fait huit personnes euh, au total. Donc, qui sont euh, euh, Paris d'exil, Solidarité Wilson, Utopia 56, les enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, et euh, droit au logement. Donc euh, on est convoqué pour de prétendues violences et, et dégradations lors de l'occupation de l'Hôtel Dieu, euh, le 13 février je crois de mémoire, le 13 février, Donc, euh, qu a, que, nous avions, que le collectif euh, réquisition, euh, qui est composé donc euh, de ces cinq associations que j'ai citées et de bien d'autres. Et donc euh, nous avions investi euh, lhôtel Dieu pour exiger, en pleine vague de froid, pour exiger que soient euh, euh, mis à l'abri euh, les personnes qui nous accompagnaient, c'est-à-dire pas loin de 70 sans-abri. Donc euh, on était rentré évidemment dans les lieux tranquillement et puis on était resté. Euh, on était monté un peu dans l'escalier, redescendu, on a fait une petite visite et ensuite on est resté dans, dans la coursive, la coursive du rez-de-chaussée, jusqu'à l'arrivée de, des représentants de la préfecture de région qui ont mis en place des solutions d'hébergement. Donc on était rentré en début d'après-midi, on est ressorti quand tout le monde avait une solution d'hébergement, comme il se doit, comme nous l'avions fait d'ailleurs euh, euh, un mois auparavant. Euh, lorsque nous avions investi une école maternelle désaffectée euh, pour euh, également obtenir, jusqu'à obtenir euh, l'hébergement de près de 150 personnes sans abri. Lorsque nous avions occupé l'hôtel Dieu, évidemment l'idée était de demander aussi en passant la réquisition d'une partie de l'Hôtel-Dieu qui est vide. Beaucoup d'elles de l'Hôtel-Dieu actuellement sont inoccupées et donc pourrait très bien être couverte euh, symboliquement pour héberger sans-abri. Et si l'Hôtel Dieu cesse en partie ses activités, ce, qui est, ce que nous ne souhaitons pas, et d'ailleurs nous luttons avec le collectif euh, euh, de défense de l'Hôtel Dieu, pour que ce, ce, l'Hôtel Dieu reste un hôpital à part entière pour le centre de Paris, euh, au lieu d'être dévitalisé comme l'ensemble de l'île de la cité, euh, ce qu'ils sont en train de faire actuellement pour la euh, céder... Pour Faire de ce, bah, de ce lieu de mémoire un peu populaire aussi, au euh, bon, moi actuellement, on sait bien, hein. mais ça fait rien. Moi, je me souviens, on a, été, on, a, on a beaucoup traîné nos savates au palais de justice qui est malheureusement fermé et euh, voilà qui était facile d'accès. Hein. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué tout ça. Bon. Donc, euh, ils ont dégagé euh, les magistrats et les avocats. Et euh, voilà, et tout ça pour laisser, pour laisser place aux euh, touristes en fait, hein, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de faire une grande opération euh, pour laisser l'île de la cité en faire un gigantesque, euh, on va dire, euh, euh, Disneyland, quoi, et un peu de ça. Alors bon, je ferme la parenthèse, donc ça c'était pour l'Hôtel Dieu, et en tout cas, euh, voilà, le collectif Réquisition on va continuer de toute manière ses actions, euh, parce que euh, nous, avons, nous avons déjà... Euh, obtenu un hébergement de près de 700 personnes sans abri, puisque les, également l'occupation, le, le jeté de tente euh, euh, de la place de la République le 25 mars a été euh, bon, une, aussi une belle réussite. Alors, euh, tout ça parce qu'il euh, y a une loi Hein, évidemment, n'oublions pas qu'on a des lois en France qui protègent, mais qui ne sont pas appliquées et qui protègent les sans-abri. L'article 345.2.2 et 345, euh, 2.3 2 2, du code de l'action sociale et des familles euh, prévoit que l'État doit mettre en place un dispositif d'hébergement et d'accueil euh, dans chaque département pour toute personne sans-abri en situation de détresse. Donc euh, Bon bref, le texte n'était pas très très bien foutu, mais euh, bon, on avait présenté des amendements en, 2000, en 2014, je crois, ouais, et on avait obtenu l'amélioration du texte, ce qui fait que d'ailleurs euh, ben, le préfet, l'État, normalement, a l'obligation d'accueillir toute personne qui appelle le 115 et toute personne qui se trouve à la rue. Évidemment, euh, c'est une disposition qui n'est pas respectée, puisque l'État est surtout aujourd'hui occupé à baisser les APL, soutenir la spéculation immobilière et euh, laisser euh, les, les, les, les promoteurs et les mairies euh, dégager les classes populaires à la périphérie, c'est-à-dire mener, conduire, on va dire, une, des, des politiques d'urbanisme, de gentrification et d'épuration sociale. Donc, euh, évidemment, il y a de plus en plus de sans-abri, et donc à partir de là, euh, l'État devrait être... Euh, immédiatement il devrait prendre toutes les mesures pour loger les personnes qui sont à la rue, ce qu'il ne fait pas. D'autre part, il doit, également, il doit également mettre en place, non pas remettre les personnes hébergées à la rue, mais mettre en place pour chaque personne hébergée une solution d'hébergement, de, de, de, de stabilisation ou de relogement. C'est prévu également dans la loi, c'est l'article 345 2.3 du Code de l'action sociale et des familles. Euh, c'est comme ça, c'est la loi. Malheureusement, la loi elle est violée. Et donc l'État ne la respecte pas. Sinon, on n'aurait pas des milliers des milliers de personnes encore dans les rues, euh, dans nos grandes villes, dans les, et même dans, les, dans la périphérie, les banlieues, etc. Donc, euh, le collectif réquisition a été créé justement pour dire à l'État, faites votre boulot. Si vous n'avez pas cette passe place d'hébergement, vous avez des logements vides. Il y a 3 millions de logements vides en France, 1 million de plus qu'il euh, y a 10 ans c'est-à-dire un million de plus qu'il y a 10 ans. Et donc euh, euh, là, euh, la loi de réquisition doit être appliquée. Il y a trois, il y a trois mesures de réquisition qui existent. Donc euh, l'État ne peut qu'à se servir, à, à choisir. Toutes, elles sont aux mains du préfet. Et c'est au préfet qui devrait, c'est des le, préfets qui devrait réquisitionner dans des périodes de crise comme nous connaissons actuellement. On l'a fait après-guerre, on l'a fait dans les années 50, on l'a fait dans les années 60. On l'a fait dans les années 70 un peu moins, puisque bon, on a commencé à construire massivement des logements sociaux, et on l'a fait également en 95, après l'occupation de la Rue du Dragon, avec, euh, bah, par le DAL et de nombreuses associations, avec le soutien notamment de l'Abbé Pierre, Léon-Joeur Zedbert, Albert Jacquard, etc., et qui, nous, qui étaient très, qui, et bah, qui ont milité pour la cause des sans jusqu'à, euh, bah, jusqu'à leur départ, malheureusement. Et donc, euh, Aujourd'hui il y a un certain cynisme qui règne, donc euh, on laisse les sans-abri euh, dans la rue. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits pour augmenter le nombre de places d'hébergement, mais évidemment avec les politiques qui sont conduites en parallèle, on ne cesse de produire un nombre toujours plus élevé, un nombre toujours plus élevé de sans-abri. Voilà, donc alors, en réponse à cette occupation, en réponse à cette occupation pacifique, euh, calme, mesurée, que nous avons fait le 13 février à l'Hôtel Dieu, voilà que huit responsables associatifs, on notera qu'il n'y a que des hommes d'ailleurs. Il y avait des femmes avec nous. Oui. Euh, voilà. Alors, on en... Bon, en gros, c'est les hommes hein, qui, qui peuvent faire des violences et des dégradations. Donc c'est les hommes qu'on fait venir euh, au commissariat. Alors donc, euh, euh, nous voilà donc convoqués. On voit bien que c'est une mesure un peu, on va dire, de, un peu d'intimidation. Hein on les embête un peu euh, le, le 25 mars quand on s'est inst... installé place la république il y a un décret qui... ah, pardon, un communiqué du préfet de police et du préfet de région qui est sorti pour condamner cette installation sauvage etc, etc. Bon. ce qui a compté c'est ce que les 480 personnes sans abri qui étaient là ce soir là ont, eu un... ont été au chaud le soir même. Voilà, c'était ça l'essentiel. Bon, maintenant, je vais pas monopoliser la parole et je vais laisser euh, le micro, donc, euh, bah, déjà aux, aux, aux personnes là, qui doivent être convoquées au commissariat. Mon cher Jean-Jacques, je crois que tu es dans la fournée, donc à toi l'honneur. Donc Jean-Jacques de Solidarité, Wilson, qu'on applaudit ouais Merci, merci vraiment à tous et à tous ceux qui sont venus ce matin et à cet élan de soutien. Euh, effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, il a beaucoup détaillé les choses, mais le collectif Solidarité Migrant Wilson <rire> œuvre presque tous les, tous les jours pour aider les gens, et les, notamment les réfugiés qui sont à la rue. Mais pas que. Et, et donc en gros, c'est au moins 700 repas qui sont, même en, en, dans cette situation de crise, qui sont donnés à des gens à la rue euh, dans la semaine. Mais il a, ils ne sont pas tout seuls, il y a plein de collectifs, il y en a d'autres ici au début. Des petits collectifs de Paris et tout ça, et donc c'est tout ouais, en Et donc on a rejoint le collectif d'acquisition dès le départ. Ça fait